prochaine danse un rythme un peu particulier, suivez-moi bien, on va commencer par ce mouvement tous ensemble et ça fait gauche-droite, gauche-gauche-droite j'ai commencé la batterie vers l'âge de 12 ans. Euh, j en fait, dans ma jeunesse, ma mère avait essayé de trouver quelle activité extra-scolaire je pouvais bien faire. Et j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup de sports, des arts martiaux, euh, des, des, des instruments de musique, j'avais essayé la guitare euh, ou des, sé des, des séances d'éveil musicales auxquelles je n'avais pas spécialement accroché. Et en fait.. Euh, je sais pas pourquoi, j'aimais beaucoup taper sur des trucs vers l'âge de 10-11 ans. J'avais construit une espèce de fausse batterie en carton chez moi et je cassais les pieds à tout le monde en tapant dessus. Et elle s'est dit, bah, il faut que je l'inscris peut-être à l'école de musique et à la batterie. Et en fait, du coup, euh, j'ai suivi des cours en école de musique pendant 3-4 ans euh, à l'école de musique de Villeurbanne, donc près de Lyon. Et euh, j'avais jamais touché une batterie de ma vie avant mes premiers cours de batterie, j'avais même pas de batterie chez moi pour m'entraîner, je m'entraînais qu'en cours. Et puis progressivement, après, j'ai pu... Euh, j ai, j ai, comment dire J'ai appris d'autres instruments en parallèle parce que je voulais composer moi-même. Donc ça m'a amené vers d'autres instruments, ça m'a amené vers la composition, l'arrangement, la MAO. Et euh, toujours la batterie, puisque j'étais batteur dans plusieurs groupes à cette époque-là. Et grosso modo, voilà, après j'ai quitté l'école de musique et j'ai fait mon parcours euh, en tant que batteur. Puis compositeur de, de cette manière. Je pense que une des influences qui a plus marqué mon jeu de batterie, ça doit être Mike Portnoy. C'est Dream Theater, c ça reste, euh, je pense, le style qui m'influence le plus, parce que je trouve que c'est un jeu à la fois très énergique et, euh, comment dire, c'est pas extrêmement technique, mais c'est technique suffisamment, euh, c'est technique et musicale. Pour moi, c'est la technicité au service de la musique et pas l'inverse. Et euh, comme c'est en plus, c'est du rock qui tape, c'est vraiment mes influences. Euh, voilà, je pense que c'est ça qui m'influence vraiment aujourd'hui, J'ai jamais réellement eu envie d'arrêter la batterie. Je faisais toujours ça en parallèle de, du reste. Euh, autant d'autres instruments comme la guitare ou le piano, j'y vais vraiment par tâton euh, de, de, de, de temps en temps, je pète un câble et je m'entraîne dessus, mais après, c'est le, le silence total. La batterie, j'ai jamais vraiment euh, perdu de l'intérêt pour cet instrument. Comme, comme je l'ai dit, de toute façon, c'est le premier avec lequel j'ai fait de la musique. C'est celui avec lequel, je pense, j'ai le meilleur niveau de tous les instruments que j'ai pratiqués. Et euh, quand j'étais euh, en première au lycée, j'avais un ami qui m'avait proposé de rejoindre un groupe. J'avais déjà d'autres groupes en parallèle, mais il m'a proposé de, de rejoindre un groupe en particulier. Et quand je suis arrivé, euh, le groupe a splitté et d'office. j'ai même pas eu le temps de, de faire une seule répète. Et je me suis dit à ce moment-là, j'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit bah, quoi « Bah tu quoi, je vais monter mon groupe. » Et du coup, j'ai pris à la base un groupe de potes de lycée et on a monté un groupe et ça occupait nos mercredis après-midi. On était, on était contents, ça nous amusait. C'était des potes qui ne savaient pas particulièrement jouer de leur instrument non plus, mais ça nous occupait. Et on était content de présenter ça devant les parents à la fin, dans un concert, dans, dans un bar ou une, ou, une, ou une MJC, ça faisait plaisir. quoi. Et après, progressivement, il euh, y a eu un désir de professionnalisation. Du coup, aujourd'hui, Starry Sky, c'est moi en compositeur exclusif et euh, du coup tous les autres voxmakers qui nous encadrent à différentes échelles au niveau de tout ce qui est du coup euh, management, euh, écriture des paroles, euh, spectacle, etc. Sacha reste la chanteuse principale du, du groupe. Et, euh et on a aussi nos musiciens de scène, donc du coup, que je vais citer euh, Neku à la basse, Logan à la guitare et euh, Yuki, désormais à la batterie, puisque c'est plus moi qui joue la batterie. Tire Reflections, donc l'émission je réalise les défis que les gens m'ont envoyé, forcément, par son concept, exploite des styles très très différents, très variés, parce que c'est le concept même de montrer un peu, si je puis dire, euh, euh, comment un compositeur peut euh, s'approprier chaque univers, chaque style, en créer de nouveau des fois pour les besoins du défi, et, euh, et voilà. Après, comme Starry Sky, c'est plus euh, l'endroit où je fais vraiment littéralement ce que je veux, euh, sans contraintes, sans limites, sans, sans... parce que je ne réponds pas à un défi, je ne réponds pas à une demande, je fais purement et simplement euh, ce qui me passe par la tête. Euh, c'est ce qui me pousse, si tu veux, à, faire, euh, à explorer des styles, euh, ou en tout cas des... à explorer la musique à ma façon. Et euh, dans Starry Sky, on peut dire que le style est majoritairement rock, parce que ça reste mes influences, primaire et, et que j'aime l'énergie du rock, j'aime l'univers du rock, euh, mais j'exploite vraiment des univers euh, divers et variés, alors globalement, on, on, moi j'appelle ça du rock d'internet parce qu'on exploite vraiment tout ce qui est thématique geek déjà dans un premier temps, mais aussi euh, du coup les influences vraiment variées qu'on peut trouver sur internet, euh, symphonique, progressif, euh, japonais, toutes ces influences sont mélangées dans, dans un espèce de, de, de rock avec des influences de, de métal extrême, et de techno-hardcore et de pop japonaise, vous voyez ouais ce que je veux dire Et tout ça dans un, dans, un, dans un ensemble que je veux plutôt cohérent, quoi, je pense. Voilà. Je me laisse aucune limite, c'est-à-dire, je vais là où je pense que je peux aller. Euh, chaque étape est importante, chaque opportunité qui se présente est importante. Et euh, moi, je pense que je m'arrêterai jamais de faire de la musique, quoi qu'il arrive. Que j'échoue totalement ou que je rencontre un succès incroyable, je ne m'arrêterai jamais de faire de la musique pour le, le plaisir et le, le, la volonté de faire de la musique. Comme je, comme je le décrivais tout à l'heure, cette volonté d'essayer de pousser quelque chose de plus loin. Je vois la musique comme un art avant tout, même si c'est aussi, si aussi un très bon moyen de divertissement. Ça reste un art et, euh, et tout art, selon les définitions kantiennes auxquelles je me rattache, ont pour l'objectif de chercher toujours plus loin une originalité, une exemplarité dans le but de... de faire progresser culturellement l'humanité. C'est un peu hautain dit comme ça, prétentieux, limite. Mais sur le pont, c'est vraiment le but premier de ma démarche. Et je pense que... Enfin, tout ce que je me souhaite, c'est que tout aille bien. En tout cas, on fera tout pour. Après, seule la vie nous dira ce qui se passe. Everybody